Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signaux. Bonsoir, bienvenue à la Carmagnole. Donc c'est notre quatrième volet ce soir de Web TV sur la commune. Nous sommes sur une Carmagnole encore une fois confinée. Une Carmagnole masquée mais non bâillonnée comme le montrent nos masques. Donc, euh, le cycle organisé par Carmagnol est euh, en train de, de, de, se, de se clore. Quatrième Web TV, après Quentin Deluermeau sur l'histoire de la Commune en mars, après Éric Lafon sur les mémoires en avril de la Commune et Étienne Manchette avant-hier pour l'inauguration de l'exposition de la BNF sur la presse au temps de la Commune. Ben maintenant, on se retrouve donc avec Mathilde Larère et Éloi Valla. Bonsoir. Alors, Mathilde Larère, vous êtes historienne, enseignante, chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes spécialiste des euh, mouvements révolutionnaires et du maintien de l'ordre en France au XIXe siècle. Et notamment, vous êtes l'autrice de, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc Rage Against the Machisme, euh, aux éditions du Détour, qui est une histoire des combats féministes de la Révolution française jusqu'au mouvement euh, MeToo. Et vous êtes aussi euh, membre du collectif Les Veuseuses d'Histoire qui réunit des chercheuses en histoire contre, eux, je vous cite, la persistance de la prédominance masculine dans un contexte de féminisation progressive mais fragile du corps académique. Voilà, donc c'est un, un sortant du Blois, hein, je, je précise pour nos auditeurs. Blois, c'est un, un festival d'histoire qui a lieu chaque année à l'automne et euh, qui, euh, est, hélas, s'illustre par euh, régulièrement le manque de femmes qui y sont invitées. Éloi. Et, et oui et, et loi. alors vous vous êtes peintre dessinateur auteur de plusieurs ouvrages illustrés sur la commune donc c'est un thème qui, qui vous plaît depuis longtemps et c'est tombe bien puisqu'on en parle ce soir et le dernier c'est louise et les femmes de la commune édité euh, bleu autour donc en 2019 on le voit à l'écran et euh, vous allez présenter une exposition à la mi-juin euh, à pierre vive donc de l'hôtel département le, le, la, les archives départementales une exposition une exposition intitulée le journal de la commune ou sur les 72 euh, visuels enfin planches que vous avez fait il y aura une sélection de 22 et avec euh, une, vi une vision sur le net des 72 donc euh, merci beaucoup déjà d'avoir permis cette exposition à pierre vive ce qui va permettre de parler encore de la commune et merci beaucoup d'être là ce soir pour parler des femmes et de la commune donc euh, une première question alors, pour préparer cette émission, nous avons sélectionné ensemble quelques-unes des planches qui illustrent les, les textes d'époque de votre livre. On va les projeter et donc on va évoquer avec vous, Éloi, votre démarche et vos choix artistiques. Alors, Mathilde, on va commencer par vous. Donc, vous dénoncez la domination masculine et l'absence de visibilité des femmes dans le champ historique aujourd'hui. Mais les femmes, en fait, elles ont aussi longtemps été oubliées dans l'histoire en général, mais aussi dans l'histoire de la commune. Ben oui parce que d'abord bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous écoutez à, à, à tout le monde. Euh, oui les femmes, de toute façon euh, l'histoire étant écrite par les vainqueurs et les hommes étant euh, euh, pendant longtemps les vainqueurs, hein, euh, l'histoire est très masculine, hein, pendant très longtemps l'histoire ça a été l'histoire des hommes écrite par des hommes et à partir de sources écrite par des hommes. Donc euh, c'est sûr qu'on avait du mal à y trouver les femmes. Hein. Heureusement, ça, ça progresse. Hein. Depuis les années 70, on a commencé à faire de l'histoire des femmes. Et s'agissant des femmes de la commune, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'au bout du compte, l'un des premiers ouvrages historiques français sur la commune, avant même que Rougerie, euh, ne Jacques Rougerie, qui est le, le grand historien de la commune, ne, ne, fasse, ne sorte ses premiers ouvrages sur la commune, ben, en fait, c'est « Les pétroleuses » d'Edith Thomas. Et, euh, et donc, euh, Edith Thomas, euh, qui par ailleurs a, a une trajectoire assez extraordinaire, c'est une ancienne résistante, euh, c'est euh, une communiste, et, euh, et, et donc elle sort Les Pétroleuses euh, en 1960, et c'est un livre qui apprend énormément de choses sur les femmes pendant la commune, et puis après... Ça disparaît, de fait. Alors ça disparaît jamais complètement, mais euh, c'est euh, bien moins présent que, euh, que euh, tout, tout, tous les récits euh, qui sont euh, terriblement masculins. Et euh, l'avantage euh, de, de ces dernières années, alors effet MeToo, euh, effet aussi euh, bah, voilà, des progrès de l'historiographie en, en histoire des femmes, on a été obligé de, de remettre l'ouvrage d'Edith Thomas sur le, sur, le, sur le métier et, et, et d'interroger... Euh, euh, un peu plus la question de la place des femmes dans la commune et dans tous les mouvements révolutionnaires. Et donc, euh, vous, et Éloi euh, Valade, voilà, voilà, la représentation des femmes de la commune, c'est l'objet de, de votre dernier ouvrage là, sur la commune. C'est une question à part entière. Souvent, leurs adversaires les, les ont dépeints, bah, euh, soit comme des harpies, des pétroleuses, comme euh, vient de le dire euh, Mathilde. On en a déjà parlé ici euh, de, de, de ces questions de pétroleuses, et... mais... Comment vous euh, pour, Pourquoi vous avez pris ce sujet et comment est que vous, pourquoi vous êtes intéressé à ce côté-là en tant qu'homme, des ah, femmes dans la commune Oui, alors euh, bonsoir. C'est euh, bah, le quatrième album, donc c'est une tétralogie. Il vient avec, après d'autres euh, ouvrages consacrés à la commune. Donc le premier, c'était le journal de la commune, qui est une, une éphéméride et puis euh, aussi, je me suis aussi intéressé à Jules Balès euh, et notamment à son enterrement et la semaine sanglante et puis euh, les femmes parce que euh, évidemment elles constituent une, euh, un moment de, de l'histoire de la commune euh, très intéressant surtout euh, parce qu'elles n'ont pas voté elles, elles n'ont pas élu les délégués à la commune et pourtant elles ont été là présentes Parties prenantes, euh, elles ont lutté pour, euh, dans une optique, je dirais féministe, pour leur émancipation et leur rôle était très important euh, jusqu'à la fin y compris après dans les, con dans les condamnations, puisqu'elles ont été victimes euh, également de conseils de guerre. Oui, on y reviendra. Alors on, voici une planche qui est assez emblématique de vos choix, à mmh. la fois sur la représentation des femmes de la commune et aussi sur la représentation du contexte, puisqu'on est dans le contexte du siège de Paris par, par les Prussiens. Et euh, on voudrait que vous nous, mmh. voilà, vous nous parliez de vos choix artistiques. Euh... Euh, alors là c'est ce que j'appelle le dessin hypophagique Alors évidemment ça représente un moment du siège et euh, outre le fait que on a des, deux personnages qui souffrent de la faim puisqu'ils ont euh, le, tiennent, la jeune fille tient à la, à la main deux de rats qui seront euh, un des aliments euh, très euh, recherchés et chers euh, pendant le siège au moins pendant une certaine période du siège L'autre élément du dessin, c'est un bucrane. Donc c'est un, une tête de cheval dépaissée, c'est une boucherie chevaline. Et en réalité, quand je les associe tous les deux, c'est qu'un qu présage de ce, qui va, euh, de ce qui va arriver. Donc l'abattage euh, euh, nombreux des chevaux qui ont servi à nourrir euh, une partie de la population parisienne pendant le siège n'est que dans cette représentation que le présage. Euh, des fusillades qui arriveront, euh, qui adviendront lors de la semaine sanglante. Et sur, Donc, oui. sur la manière de représenter les femmes, euh, vous, avez, vous avez fait des choix, vous représentez clairement des femmes qui sont des femmes euh, populaires, vous les représentez avec leurs mioches, vous les représentez avec leur châles, il enfin, y a, y a une... Alors euh, ça, ça fait partie d'une réflexion critique que j'ai sur mon travail, sur mes dessins, euh, je, quand, si je dessine les femmes euh, populaires ou disons les femmes du peuple pour euh, rassembler tout ça euh, de façon un peu compréhensible, euh, je ne réfléchis pas euh, au trait de mon dessin. C'est celui qui vient. Et euh, donc effectivement, ça peut apparaître comme un peu fruste ou euh, parfois un peu... Euh, elles sont rongées, les visages sont cabossés. Euh, mais toujours, je mets dans l'intention, dans le regard ou dans la position, une attitude de défi. Donc on peut dire qu'elles sont brisées par la vie, mais le défi ne leur a pas été enlevé et la révolte non plus. Alors on va revenir à l'histoire de ces femmes dans la commune. Euh, Mathilde, quel a été le nombre, est-ce qu'on sait d'abord, et puis le rôle de ces femmes dans la commune alors le nombre, on ne peut pas savoir, puisque de toute façon, on ne sait même pas trop combien il y avait de communards. Hein, et et ce que ce que les seules sources qui permettent de compter, c'est les sources des procès. Donc ça, on sait combien il y a de, de, de communards et de communards arrêtés et, et, et jugés. Mais en revanche, la participation, c'est absolument... Si, on a, on a aussi des chiffres de la... Ben justement, alors, mais les femmes échappent. On sait qui a voté. Enfin, on a les chiffres de la participation euh, du vote euh, du 26 mars, mais comme elles ne votaient pas, on ne pouvait pas savoir. Donc, c'est impossible de savoir euh, combien. Euh, on sait quelle. Enfin, voilà, c'est une part importante de la population. C'est variable d'un espace à l'autre. Hein. C'est vrai que euh, quand on fait l'histoire de la commune à Paris, euh, quand on y prête attention, on fait plus l'histoire des quartiers de l'est et du centre, qui sont les quartiers populaires, qui sont les quartiers euh, d'un pari qui certes a commencé à se transformer à cause de l'Osmanisation mais qui reste populaire Évidemment, si on faisait l'histoire de, de la commune vue du 16e arrondissement ou vue du 17e, ce ne serait pas la même histoire. D'autant qu'en plus, la commune a, a laissé finalement dans les espaces qui n'étaient pas majoritairement communards, exister une forme d'opposition. Il y a eu des élections municipales et il y a des maires d'arrondissement qui n'étaient pas des, des maires favorables à la commune. Donc, alors après, il y, y, y a toute la question de la mobilisation pour la Garde nationale, où là, tout le monde devait y aller, et il y a une tracto-réfractaire, hein, dont se chargent les femmes, d'ailleurs, hein, c'est une de leurs fonctions. Elles, se, elles ont traqué euh, les réfractaires, mais à nouveau plus dans les quartiers euh, où elles étaient, euh, elles étaient mobilisées. Mais il y avait aussi tout un tas de femmes qui n'étaient pas mobilisées dans, dans la commune, donc, euh, donc combien, on ne sait pas. Et il y avait la deuxième question, c'est le rôle, c'est ça Alors là, attention, il y a plein de trucs à raconter. Écoute, elles ont fait, euh, fait d'abord, euh, elles ont à la fois fait autant que les hommes et en même temps, elles ont fait des choses comme femmes. C'est-à-dire que euh, la commune n'a pas dégenré la société, elle n'a pas dégenré les tâches. Donc, euh, elles se sont chargées, euh, comme on pensait que les femmes devaient le faire, comme parfois on continue à penser qu'elles doivent le faire, c'est-à-dire elles sont chargées de la bouffe hein, et elles sont chargées du soin. Euh, et elles, sont, euh, donc elles, se sont, elles ont organisé ce qu'elles avaient d'ailleurs commencé à faire sous le siège c'est pour ça que c'est intéressant de commencer euh, par une image du siège parce que euh, la, la, la mobilisation des femmes euh, leur, leur action dans la cité euh, pour, euh, pour justement participer à l'effort etc. la création des premiers clubs la création des premiers comités de vigilance de femmes c'est pendant le siège la commune euh, hérite en fait euh, de déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois d'organisation euh, organisation au niveau des quartiers, de structuration, de discussion des hommes et des femmes. Donc euh, les femmes, voilà, elles apportent à bouffer, elles s'occupent des cantines, elles, elles, elles, elles, elles soignent, elles créent des ambulances. Alors quand on dit créer des ambulances, à l'époque, c'est pas forcément mobile, hein, parce que maintenant, l'ambulance, c'est pas pimpon, ça avance. Mais quand on dit on crée une ambulance à un endroit, ça veut dire qu'on qu crée un centre de soins. Donc elles créent, elles créent des centres de soins. Et, euh, et, et, et voilà. Et puis elles elles essaient aussi de travailler parce que la grande majorité d'entre elles sont, sont ouvrières et, et, et ont du mal à joindre les deux bouts car les salaires des femmes sont moitié moins élevés que ceux des hommes. Donc, et donc certaines vont ouvrir des, des ateliers pour que des femmes sans travail puissent, puissent gagner leur vie. Donc voilà, elles font ça. Et après, elles, elles, elles, dans les combats, parce qu'elles ont essayé de de participer au combat. Elles ont au début été un peu enfermées dans les tâches genrées, donc ambulancières, vivandières. Voilà, il y a un très bel appel d'André Léo en avril qui dit qu'il faut que Cluseret ouvre des, des, des, des postes pour les ambulances et, les, oui. et, les, et, les, et les, pour que les, les femmes apportent à manger aux soldats. Et petit à petit, elles ont réussi à combattre, en fait, euh, parce que c'est ce qu'elles réclamaient pour beaucoup d'entre elles, hein, euh, qu'elles avaient du mal. enfin euh, C'était difficile pour elles de, de, de demander, euh, d'obtenir le droit de combattre. En gros, les, les soldats, à la base, étaient prêts à accepter les femmes à leur côté euh, et reconnaissaient d'ailleurs leur bravoure. Mmh. Mais au niveau de l'état-major, ça coinçait. Donc voilà. Et sinon, mais peut-être c'est une autre question et que j'anticipe, euh, elles se sont aussi largement organisées. et C'est ce que, ce que disait Loi tout à l'heure euh, pour euh, porter euh, dans la commune euh, des revendications euh, qu'on peut appeler féministes, même si le mot n'existe pas à l'époque. Mais donc, mais ça, on y reviendra. Oui, voilà. Donc des revendications euh, pour leurs droits et pour leur égalité avec les hommes. Et donc, alors sur, sur l'aspect justement on, on, aux combattantes, donc c'est quelque chose qui est assez difficile pour elle d'être acceptée comme combattante mmh. visiblement, on a un extrait vidéo à vous montrer tout à l'heure, mais vous, Eloi euh, quel choix vous, vous avez fait pour, euh, bah, pour représenter ces femmes combattantes justement, puisque puisqu'elles avaient le désir d'être combattantes, il y en a quelques-unes qui ont pu être combattantes, et que, comment vous avez voulu les représenter bah, je, je, euh, je dirais j'ai un peu exagéré, je ne sais pas hein, je, on n'a pas de exactement d'image photographique d'une femme qui euh, qui pointe un canon. C'est euh, l'image que, que vous avez dessinée, qu'on a, qu a voilà. choisie pour illustrer. Mais là, c'est une image euh, je, un peu exagérée euh, dans le trait, parce que je voulais rendre compte de l'instant euh, suprême, puisque cette image, elle euh, deux ou trois jours, peut-être, peut-on imaginer, avant, euh, avant que la répression ait accompli son œuvre. Donc, l'image est volontairement euh, exagérée pour. Essayer de restituer ce qu'il y a de, de tension à ce, ce moment-là et justement du rôle de ces femmes combattantes, de celles qui ont pu se battre ou prendre les armes ou avoir un rôle très, très je dirais, très politique au moment de la semaine sanglante. Et justement, donc, par rapport à ah, ces femmes... Moi, j'avais juste une question avant sur les couleurs, en fait, parce que, euh, bon, celle-là, sur cette planche-là, on, on voit bien qu'il y, y a un choix quand même d'aplats de, de, de, de couleurs, comme ça, très, très vives, etc., avec un canon vert, ce qui est quand même, euh, bon, peut-être la couleur du bronze, mais comment est-ce que vous réfléchissez ce choix-là des couleurs comme, euh, comme vous l'avez dit, le vert, je l'associe au bronze, et le rouge, je, le, à une représentation de la commune. Pour le reste, il n'y a aucune... Je n'ai aucun souci de vraisemblance quant aux uniformes, quant au, à l'artillerie, quant à l'architecture. et Quant à la une... façon de viser avec un canon aussi. Oui, je ne je, je sais pas. Bon, je <rire> pense que plus que pointer là, disons ouais. euh, à la baisse ou à l'élève le, le fusil du canon peut-être, mmh. mais euh, je n'ai pas le souci de, de la vraisemblance plutôt le souci d'une représentation subjective mais euh, qui doit susciter des réactions parce que ce dessin là justement euh, il, il a euh, il a la qualité peut-être à mes yeux d'être très clivant mmh. comme on dit donc il repousse ou il, il interroge en tout cas, là, on voit une femme combattante. est ce que disait Mathilde, c'est que ce n'est pas évident que... Moi, il vous... me plaît, en tout cas, ce dessin. Ah, bon, alors, Et euh, on... Non, mais il, il peut repousser, justement, comme... Bon, là, je vais un peu forcer le trait, si je puis dire. Il peut repousser comme comme ces femmes-là ont été, ont repoussé le, les, le, le, dans le jugement qui était porté sur elles. Avec les pétroleuses et autres. Et du coup, les femmes combattantes, ça, elles ont dû aussi se battre pour pouvoir être acceptées d'être combattantes au sein de la commune. Et on a un petit extrait vidéo à, à vous faire passer du film de Peter Watkins donc sur la commune, où justement on voit ces débats sur bah, est-ce qu'elles peuvent combattre ou, ou pas. Donc on... Alors, juste l'extrait qu'on a trouvé est sous-titré en espagnol, donc ça fait un peu bizarre. Bon voilà, hein, ne, ne soyez pas surpris. Thank hey, you. Oui, parce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armée. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je, je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Oui, il n'y a aucune raison. Oui, il n'y a, a, a aucune raison qu'il y ait cette séparation non, les entre les hommes et les femmes. Armes. Et même, même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, je ne souhaite pas qu'il y ait de santé. Alors... Mais même s'il y, si y, a, y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y, y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi Bonjour messieurs, euh, les femmes avec qui nous venons de parler euh, désirent aider l'armée euh, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez De quoi Pardon pas de, Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque et Bien sûr, il faut accueillir toutes les bonnes volontés dans pour, euh, pour l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées, elles ont beaucoup de courage. Et toutes celles qui, qui veulent venir, on les accueillera bras, bras ouverts, parce que je pense ce se seront des, des bonnes combattantes. Et... Elles vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que j'entends qu que Oui. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée C'est une plaisanterie. Il n'en est, est pas question du tout. Non, mais vous entendez ça, Bruno Écoutez, je, je, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre à se poser en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Je crois. Restons tout de même pratiques. Les femmes peuvent servir à la cuisine, à la culture, oh, mais on va peut-être à l'infirmerie, ouais, et certainement dans l'alcool, n'est-ce pas Comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce que, en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles C'est de mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de, de, de femmes euh, en tant qu'ambulancière, par exemple, en, dans votre corps de métier Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportun pour le moment. Comment ça, est, est, inopportune, est inopportune. Et en fonction de quoi, elle serait inopportune la présence des femmes aux côtés de nos blessés, sur nos maris, sur sont nos hommes Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire, et il n'est pas prévu dans nos, dans nos serments d'engager de, de, des femmes sur les champs d'opération. Pourtant, il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont, qui sont formées pour être médecins, certaines n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Alors, ouais, donc ça n'a ça pas l'air d'aller de soi quand même, hein, les femmes combattantes pour les communards. Alors, Éloi euh, Vala, dans votre livre, euh, vous citez un extrait du cri du peuple euh, où Jules Vallès écrit que la commune ouvre donc immédiatement aux femmes trois registres sous ses titres. Action armée, poste de secours aux blessés, fourdon ambulants. Elles s'inscriront en foule, heureuses d'utiliser la sainte fièvre qui brûle les cœurs. Donc, il y a l'action armée qui est proposée. Je peux juste dire un truc, c'est pas Vallès qui dit non. ça, c'est André Léo. Oui, c'est dans le cri du peuple... C'est publié dans le cri du Peuple, oui. Et publié probablement aussi dans le journal officiel, sans doute. Oui. Dans la sociale, en fait, c'est l'article de, de. Alors, dans, il, dans il, il, y a, il y a des reprises, euh, il y a des copier-coller hein, dans tous les journaux de la commune, hein, souvent. Euh, donc, on retrouve ici ou là, dans différents articles, dans différents journaux, les mêmes articles. Mais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les femmes, elles, ça fait longtemps qu'elles qu réclament de participer à, à des combats armés. Euh, dès, depuis la Révolution française, il y a ça. Hein, un des plus des, des pétitions, euh, dont en général, euh, c'est l'historienne Dominique Godino qui est la première, qui a bossé sur les euh, sur les, sur les femmes de la Révolution française. Alors à l'époque, c'est pas les pétroleuses, c'est les tricoteuses. C'est marrant, ça rime. Et, euh, et en fait, elle me dit que le premier grand texte euh, des militantes euh, radicales de, de, de la Révolution française, c'est la pétition des, euh, de la Société des citoyennes révolutionnaires républicaines de Pauline Léon et Claire Lacombe, qui réclame de rentrer dans la garde nationale et dans l'armée. Donc c'est une longue histoire que cette demande des femmes euh, de faire partie en fait, euh, de, de l'armée et de, et de pouvoir combattre avec exactement d'ailleurs le même argument qui est pris dans le film et qui est aussi présent dans le texte d'André Léo, celui qu'elle fait en avril comme celui qu'elle fera plus tard... Euh, en mai, il y a l'extrait, c'est les articles 6, 7, 8 mai, donc c'est à ce moment-là. C'est, voilà, il y a nos maris, on va combattre avec eux. D'ailleurs, très souvent, les femmes s'engagent dans les bataillons, où il y a, elles arrivent à rentrer dans les bataillons où il y a leur mari ou leur conjoint, parce qu'à Paris, c'est l'union libre qui, qui domine. Donc, euh, c'est une vieille histoire. Euh, euh, comment elle s'appelle Louise Michel, euh, dans, dans l'émeute de janvier, euh, il y a déjà, il y a eu plusieurs soulèvements avant la commune. Hein. Euh, il y a une première tentative fin octobre, une tentative vers le, vers le 20, 20 janvier. Euh, Louise Michel a fait le coup de feu euh, lors de la tentative de la prise de l'hôtel de ville à l'annonce de, la, de la capitulation. Donc, euh, ça fait très longtemps qu'il y, qu y, qu y a cette demande. Ça fait très longtemps qu'il y a ce frein alors, il a été très clairement affirmé au moment de la Révolution française par un décret de 93 qui dit Nietz les nanas, ça ne touche pas un fusil, c'est juste pas possible. Bon, alors, elles étaient quand même vivandières et ambulancières. Le médecin, c'est euh, un peu exagéré parce que les ambulancières ont, ont toujours été acceptées, euh, parce que le soin aussi, c'est plus une image euh, féminine. En revanche pas les, les médecins, non. et ça va durer longtemps hein, parce que pendant la, la Première Guerre mondiale oui. hein, les femmes seront interdites de la zone du front. Les euh, problèmes de Marie Curie qui faisait des voilà, images radiographiques. Voilà, c'est la seule hein, qui a le droit, mais par exemple Madeleine Pelletier euh, qui est médecin et qui demande à monter au front euh, pour servir comme médecin on lui dit non, il n'y a que des infirmières au front mais 10% des infirmières vont mourir au front, hein, donc euh, elles ont payé aussi euh, d'avoir, comme on opérait sur place euh, au moment de la Première Guerre mondiale donc c'est une vieille histoire ce, ce refus absolu euh, pour, pour vous donner, alors on sort de la commune, mais euh, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les, dans l'armée la, dans anglaise, euh, les femmes, elles ont pu rentrer dans, dans, dans l'armée le, le, de l'air. Oui. Donc elles avaient le droit de, de, de conduire des avions. Mais en fait, elles conduisaient les avions des bases arrières hein, euh, aux côtes euh, euh, anglaises. Elles donnaient les avions à des hommes qui, eux, allaient bombarder parce qu'ils n'étaient pas envisageables. En fait, dans les imaginaires, comme la femme dans la vie, elle ne peut pas donner la mort. Et ce qui fait aussi que celles qui donnent la mort sont doublement monstrueuses, hein, parce que c'est contraire dans les imaginaires à leur sexe. Et on n'accepte oui. pas euh, qu'une femme, on le retrouvera plus tard avec euh, Action Directe, euh, avec le procureur qui dit mais le pire dans cette affaire c'est que ce sont des tueuses. Oui, ça c'est quelque chose qui, qui, qui ressort un peu, euh, un peu régulièrement. Sur le soin justement, eloi voilà, comment est-ce que vous, vous avez voulu euh, le représenter, cet aspect euh, qui est évoqué dans, dans, dans les textes là ces dessins, comment, comment vous avez montré ce, ce rôle des femmes d'être soignantes dans la commune Alors, Si, si c'est le, le dessin... Euh, euh, qui, oui, voilà. celui-là. Donc c'est une, une ambulancière, euh, elle est engagée au-delà au des, des fortifications, donc elle est engagée, sur la. j'imagine qu'elle est aux environs de, du fort d'ici, elle la apporte ses soins à un blessé qui est euh, mourant. Et outre le soin, là, ce qu'elle ce qu donne, c'est une, une attention particulièrement délicate. Donc, euh, c'est plus... Que, euh, pour moi, c'est ce que j'ai voulu montrer là. C'était toute l'empathie que je pouvais avoir. Euh, et pour ce, ce, ce garde national en train de, de mourir et cette attitude très, euh, je, vais, je dirais pas maternelle, mais disons très amoureuse qu'elle qu peut avoir pour lui à ce moment-là. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'elles ont été ambulancières, c'est vrai qu'elles étaient ambulancières euh, euh, sur le sur le front, parce qu'il y a eu très longtemps, il y a eu un front qui était au-delà de au-delà de l'enceinte, hein. euh, un front, euh, c'est une espèce d'arc. Euh, qui allait de Gennevilliers au fort du Sud, et c'est là que les combats se sont déroulés durant toute la commune jusqu'à la semaine sanglante. Et que les, les, les, les femmes qui ont rejoint ces bataillons-là avaient été ambulancières et pas combattantes. Même si parfois, dans le cri du peuple, dans les journaux, on rapporte certains faits qui laissent, qui montrent. Des femmes ont pu utiliser leur revolver ou, euh, ou faire feu avec euh, une carabine, ou c'était le cas de Louise Michel, je crois, qui utilisait sa carabine pour. Euh... Mais il, il est bouleversant ce dessin et le témoignage qu'il illustre dans votre livre, le témoignage écrit, est aussi, euh, est aussi euh, absolument, absolument bouleversant. Et d'ailleurs, c'est l'une des planches qui est là. Il y a une espèce de sérénité, de calme, de paix dans ce, dans ce, dans ce dessin-là, qui est, qui est, alors que enfin, cet homme est en train de mourir, hein, euh, qui, est assez, euh, qui est assez incroyable. Euh... Et donc, donc euh, après, euh, le rôle des femmes dans, dans la commune, l'aspect soignant, l'aspect euh, combattante, on voulait s'intéresser ce que vous aviez dit euh, tout à l'heure sur euh, bah, la commune et la cause des femmes. C'est-à-dire que est-ce que euh, les femmes ont profité de la commune, justement, pour faire avancer la cause des femmes et le droit des femmes Parce qu'elles on, n'ont pas voté euh, au moment du vote, euh, c'est les hommes uniquement, mais est-ce qu'elles ont pu faire avancer des droits quand même Mathilde Oui Eh ben c'est super Oui Comme elles l'avaient fait sous la Révolution française, comme elles l'ont fait en 1830, comme elles l'ont fait en 1848, hein, les femmes ont toujours su euh, profiter des brèches révolutionnaires. Donc, euh... hein ah non, parce que je crois que... Donc oui, oui, elles, elles, en, elles en ont profité. Euh, en fait, d'abord, euh, elles se sont organisées euh, euh, par elles-mêmes, hein, et elles se sont organisées comme elles le faisaient euh, euh, précédemment, c'est-à-dire entre femmes, ce que maintenant on appellerait non-mixité, non voilà, ça ferait dégoupiller euh, toute une partie de la droite, mais... Euh, Voir une partie de ce qui était la gauche avant. Mais, euh, oui. mais voilà, les, les femmes se sont toujours organisées de toute façon, de façon autonome, avec euh, la pleine conscience que c'était euh, le, le meilleur moyen euh, pour elles, euh, d'abord, de discuter, d'être entendues, de trouver des solutions et de parler euh, des problèmes qui étaient les leurs. Et elles se sont organisées avec euh, différentes formes d'organisation. D'abord, des clubs. Euh, Vous là aussi, hérité de la, la Révolution française. Oui, oui, c'est hérité de la Révolution française et il y avait eu des, il y avait eu des clubs de femmes en, en 48. Alors il y en a particulièrement beaucoup, mais pendant, pendant, pendant la Commune, euh, certains d'ailleurs sont des, des, enfin, hérites d'organisations qui dataient du siège. Euh, elles, ont pu, euh, elles se sont organisées aussi, alors là c'est sous l'influence euh, et, et l'action euh, d'Elisabeth de Mitrieff, hein, qui est euh, l'envoyée de l'AIT euh, à Paris et qui va euh, impulser, euh, centraliser l'organisation de ce qu'on appelle l'Union des femmes pour la, la, la, les soins, la défense de Paris et les soins aux blessés. C'est très intéressant parce qu'il y a les deux termes. Défense de Paris, donc le combat et soins aux blessés, la fonction genrée euh, que l'on attend plus euh, des femmes. Et, euh, et cette union, euh, cette union des, des, des, des femmes, Alors je vais juste dire union des femmes pour ne pas rajouter toujours pour la défense de Paris et les soins aux blessés parce qu'au bout d'un moment je commence à faire ça, ça devient difficile à comprendre. Euh, qui est sans doute l'organisation la plus structurée, la plus organisée, euh, la plus importante de la commune. C'est 1200 femmes euh, à, à peu près qui sont dedans. Euh, des réunions, euh, une organisation par arrondissement, euh, des réunions euh, de celles qui sont responsables au niveau des arrondissements matin et soir, avec des, des renseignements qui remontent euh, au niveau euh, de, de, de la centralisation et du comité exécutif. Donc euh, c'est quelque chose de très très structuré. Et, euh, et ce, ce, dans, dans, cette, dans cette union des femmes, bon, non seulement elles organisent, donc elles créent des ambulances, elles, elles, elles essaient de faire rentrer des femmes dans les bataillons, bon, voilà, le truc de, de... mais aussi elles discutent, elles parlent, euh, et elles vont. Euh, parce que la grande affaire des femmes pendant la commune, qui est aussi la grande affaire des hommes, mais là on parle des femmes, c'est le travail. C'est le travail, et euh, c'est euh, trouver du travail, et s'agissant des femmes, hein, trouver du travail, euh, justement rémunéré et euh, faire reconnaître leurs qualifications, euh, faire reconnaître leurs qualifications de façon salariale pour qu'il y ait une plus grande égalité des salaires. Hein. Alors, ça, ça c'était le cas avant, hein, avant même la commune, André Léo, Paul qui avaient fait des conférences pour, euh, pour défendre le travail des femmes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le mouvement ouvrier n'est pas du tout favorable au travail des femmes. Euh, quelqu'un, bah, un broudon euh, ou un tolin euh, euh, et on a ça aussi dans les premiers textes de, de l'AIT, euh, pour eux la place des femmes elle est au foyer alors, s'il faut qu'elles bossent, OK, mais elles bossent au foyer. Mais euh, ils ne sont pas du tout favorables hein, au travail des femmes euh, dans, les, euh, dans les manufactures ou dans les ateliers. Or, les femmes euh, veulent travailler dans les manufactures ou les ateliers, d'abord parce que souvent, on a du mal à l'imaginer, mais les conditions sont bien meilleures qu'à domicile. Le temps de travail est moins long et puis ça permet de se rencontrer. Enfin, C'est quand même plus sympa que d'être enfermée à la maison euh, avec, euh, avec son matériel de couture. Et donc, euh, euh, l'Union des femmes, elle va créer des coopératives hein, euh, de travailleuses, hein, passant d'ailleurs euh, des, euh, des, des accords avec, euh, avec la, la, la commune, enfin le pouvoir communal, et ça va être donc des travailleuses qui s'associent entre elles, qui essaient d'avoir de, des salaires bien meilleurs, qui ne sont pas sous la surveillance de contre à la fois tatillons et harceleurs. Enfin, voilà, il y a ça qui est très important. Et l'autre... Je vais, je vais un peu vite, si vous, voulez, si vous avez des questions, je, je reviendrai dans les détails, mais l'autre grande chose sur laquelle elles insistent, c'est euh, l'instruction, l'éducation. On va, on va juste s'arrêter là. pour. Moi, j'aurais revenir sur le travail, parce okay. que... Euh, Éloi, au début de votre livre, il y a toute une liste de métiers de femmes de Paris, donc en cette fin du 19e siècle, avec des métiers très spécialisés. Alors, il y a Tisseuse de chapeaux de paille, Reperceuse, Plume à cire. Il y a une liste très impressionnante de, de métiers. Cette question du travail des femmes, pour vous aussi, elle était essentielle Soufflez euh, vous vous là-dessus. Oui, parce que euh, enfin, l'histoire enfin, euh, du, du livre, elle commence euh, sous le Second Empire. Il y a une espèce d'état de, euh, des lieux et et d'état de, de la condition féminine, justement par rapport au travail ou par rapport à, à la vie domestique, hein, la ménagère et le travail. Et euh, donc c'est vrai, elles occupaient tout ces, toutes ces fonctions, et bien souvent c'était des métiers qui étaient très spécialisés, qui demandaient un savoir-faire et qui euh, leur permettaient des réalisations euh, très appréciées, hein, notamment les... Puisque c'était la vogue des, des fleurs artificielles, elles avaient une, une expérience qui était. Euh... Alors évidemment, parfois le, le salaire montait un peu selon la spécialisation et selon la, le travail demandé, mais effectivement je... et en plus euh, euh, d'avoir énoncé cette liste, euh, ce sont de très très jolis métiers. Oh, bon, que, bon, euh, piqueuse de bottines, euh, chamarreuse, fière euh, euh Alors, vous ne les représentez pas dans votre livre, ces femmes au travail, mais par contre, vous représentez euh, les bourgeois. Euh, et euh, je voudrais qu'on s'arrête sur, euh, sur une de vos planches, euh, puisque, euh, voilà, comment est-ce que vous avez travaillé cette représentation euh, des Versaillais, des bourgeois, euh, euh, là C'est ce qu'on appelle un dessin charge. Euh, C'est-à-dire il a, il, euh, oui, oui c'est un dessin charge. Il accuse euh, toute la typologie propre à la caricature charge. Donc, euh, il y a toute la méchanceté affichée euh, de toutes euh, les, les représentations possibles. Donc, on les identifie très bien. Il y a une femme, d'ailleurs, également. Il n'y a, a pas que des hommes. Hein. Donc, euh, ils, sont, euh, ils sont là. Euh, c'est la voracité de, de la bourgeoisie. Euh, monarchiste euh, droite républicaine qui est à Versailles et qui insulte ou euh, outrage par leurs propos, voire même par des gestes inconvenants, les, les prisonnières qui arrivent euh, en longue file depuis, euh, depuis le début de la semaine sanglante jusqu'à la fin de la semaine sanglante. Donc euh, oui, c'est un portrait très Alors, euh, euh, bon, il empruntes à certaines influences euh, graphiques. Hein. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai beaucoup regardé les dessins de Grosse. Euh, ah, <rire> <faisais ça aussi. rire> voilà. ouais. Et donc, euh, parfois, je m'amuse, euh, notamment dans le personnage au premier plan. Mm. Si je lui fais une nuque à triple tri, euh, c'est aussi un euh, bon souvenir de, de ce type de, de dessin. Et donc, le, le, là, donc on voit euh, les, les bourgeois. Pas de représentation des métiers. Mais vous disiez, euh, Mathilde, qu'il y avait le rôle des femmes dans l'éducation et dans euh, l'enseignement. Euh, Il voilà, y, avait, y avait un souci d'essayer de, de, de, de travailler sur l'instruction. Oui, alors en fait, les, les, les femmes, à nouveau, depuis longtemps, hein, réclament le droit à l'instruction euh, qui, euh, qui leur avait été reconnu, du moins sur le papier, pendant la Révolution française, puis qui leur est retiré avec... Euh avec le consulat et l'Empire, et, et c'est une lutte permanente que d'obtenir cette instruction. D'autant que, en fait, souvent les arguments utilisés pour écarter les femmes de la cité, des fonctions, etc., seraient leur piètre intelligence, et en se cachant derrière des discours naturalistes qui qui disent que la femme serait moins intelligente parce que de nature moins intelligente, et elles veulent en permanence... Enfin, et On a ça même avant la Révolution française, hein, et ça continue en disant non, le problème est un défaut d'instruction, instruisez-nous et vous verrez que notre intelligence est la même que la vôtre. Et donc, au euh, moment de la commune, elle, elle relance ce, ce, ce, cette lutte qui est, qui est la leur depuis longtemps. Juste avant la commune, euh, la première femme... Euh, Enfin, c'est Julie Victoire qui est la première femme à passer le bac. Elle est âgée, hein, elle a, je ne sais plus si elle a 36 ou 42 ans, mais, euh, mais en tout cas, c'est est une femme adulte. Et, euh, et elle vient juste, on vient juste d'avoir la première bachelière suivie d'une seconde. Et elles ont été, la première et la seconde, ensuite, à l'inverse, la première et la seconde euh, licenciées. Donc les femmes sont en train de, de, de mettre le pied dans la porte pour essayer de. de de, de réussir à, à, à avoir accès à l'instruction. Et donc, pendant la commune, les femmes reprennent cette, cette, ce combat, réclament le droit à l'instruction et le mettent en pratique, c'est-à-dire que concrètement, elles ouvrent des écoles. Et l'autre chose qu'elles qu font, mais qui est vrai aussi pour les hommes, mais qui est particulièrement important pour les femmes, c'est qu'elles essaient de créer un enseignement professionnel pour les femmes. Parce que euh, l'enseignement le, professionnel, de toute façon, est assez, euh, est assez limité, mais pour les femmes, plus encore. Et, euh, et ça va d'ailleurs longtemps justifier des inégalités de salaire, car comme les hommes ont accès à un enseignement professionnel, ils peuvent obtenir des euh, diplômes de cet enseignement professionnel qui justifient des augmentations dans la grille salariale. Alors que les femmes euh, non. Euh, y a, y a, bon, plus tard, hein, on verra, il y a plein de, de CAP qui seront ouverts pour les hommes et pas pour les femmes. Donc, euh, alors qu'elles font le même métier, comme elles n'ont pas le CAP, elles ne peuvent pas avoir le... Donc elles réclament ça. Et puis le, le troisième volet aussi, euh, juste pour ajouter, elles, elles ont beaucoup réfléchi euh, euh, à la possibilité de la garde d'enfants pour les ouvrières. Et, euh, et elles, elles sont plusieurs à, à avoir euh, mis en place d'abord un projet et puis quelques réalisations euh, de crèches. Dans, dans les quartiers vers Belleville, parce que c'était une difficulté aussi pour les ouvrières qui, avec des, des tout petits, ben voilà, ne pouvaient pas travailler, mais, mais se retrouver dans, évidemment, on est dans un moment où il y a zéro aide sociale, hein, donc c'était c'était la catastrophe. Donc elle pense aussi à la crèche. Elle pense, il, il y a plein, il y a vraiment énormément de choses qui sont pensées. À... Pas forcément réalisé, 72 jours, euh, bon, mais euh, mais quand même, il euh, y, y a des cours qui s'ouvrent euh, et, et avec aussi l'idée que pour les pour les ouvrières, pour les ouvrières adultes, euh, bah, il faut aussi faire des cours. Enfin, euh, voilà, elles doivent savoir euh, manier euh, l'aiguille le, le, et, et les livres. Enfin, il y, y a le, le souci de, de, mais ça qui est propre à la commune, qui est pas vraiment que pour les femmes, mmh. mais euh, mais que on donne un, un enseignement et qu'on. Qu pour, enfin, l'enseignement, on va dire, le, le livresque hein, pour les ouvriers, qu'il n'y ait pas cette séparation et cette façon de la bourgeoisie de s'accaparer de comme un monopole la connaissance livresque. Mais ça, ça, on avait ça aussi en 1948. Je, je voudrais qu'on revienne sur, sur la question du droit de vote parce que donc la commune ne donne pas le droit de vote aux femmes, euh, et donc on a une question d'auditeur, est-ce est qu'elle le demande euh, Est-ce qu'elle est qu ne le demande pas Est-ce qu'on leur refuse Et quelle est la position et l'attitude de Louise Michel sur ce sujet Alors En fait, elle ne le demande pas tant que ça, euh, parce qu'on on a tendance à plaquer nos imaginaires des luttes féministes hein, euh, qui sont en fait nourries par la période du suffragisme, qui va suivre les suffragettes de la fin du XIXe siècle, qui réclament beaucoup le, le, le droit de vote, et, euh, et, et qui vont faire d'ailleurs du droit de vote la revendication première, ce qui enlève pas les autres, mais elles, elles la font placer, passer très clairement au-dessus, et c'est Hubertine Auclair hein, qui, qui fait ça. Sauf qu'en fait, avant, c'était une revendication parmi les autres, mais pas la première. Elle existe, hein. on la voit exprimée dans la voix des femmes, on la voit... Mais ce pas la première. Alors ce qui fait aussi qu'on a l'impression que c'est le plus important, c'est que dans la connaissance parfois un peu limitée qu'on a de l'histoire du féminisme, l'autre texte de référence, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de gouge, laquelle réclame... Le droit de vote, alors que le seul article de la, de la Déclaration des droits de l'homme qu'elle ne féminise pas, c'est l'article 12, qui est l'article qui permet d'entrer dans la garde nationale. Donc elle est à rebours, en fait, euh, au limbe de gauche, de ce que voulait la majorité des femmes de l'époque, parce qu'elle ne demande pas les armes, elle demande le, le bulletin. Alors qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, les femmes ont plus demandé le, le, le, le, le, le fusil que, que le bulletin. Et euh... Les questions de travail aussi, vous dites. Et les questions de travail. Mais, euh, mais, mais, mais la, la, la, la question du travail, elle n'est pas dans la déclaration de 89. Elle est non. dans celle de 93 qui a le droit au travail. Mais justement, c'est bien la différence entre la République, enfin, entre le libéralisme et, euh, et, et la démocratie sociale. Et euh, donc, elle ne le réclame pas tant que ça. Et... Euh, et en fait, euh, elles sont plus préoccupées, euh, justement, des droits au travail, d'entrer dans la garde nationale, de participer à la défense de, de la commune, de l'instruction, enfin, et, et puis euh, voilà, il y a, a d'autres choses qui sont importantes. Hein, par exemple, là aussi, ça a l'air léger, mais c'était tellement important pour elles, quand la commune, le décret de la commune dit que euh, les, les, les compagnes de, de gardes nationaux tués, mariées ou pas, pe peuvent toucher euh, euh, un secours, une pension en fait, c'est ouais. énorme. Hein. C'était ouais. une très, très grande revendication euh, des femmes parce que euh, dans les milieux ouvriers, ce qui dominait, c'est l'union libre. Hein. 30 à peu près hein, des mariages euh, à Paris étaient en union libre, alors que au niveau de la France, c'est 2-3 Mais là, on a, quand on a une ville ouvrière, on a plein d'unions libres parce que les gens ne vont pas s'amuser à hein, passer de, devant M. le maire. Alors que de toute façon, il n'y a pas des questions d'héritage derrière. Ça n'avait pas trop de sens. Quoi. Donc euh, voilà, c'était plutôt ce qu'elle euh, qu demandait. Quant à Louise Michel... Alors, sur le coup, elle ne dit pas grand-chose, et le problème, c'est que comme après, pour Louise Michel, euh, l'élection, c'est un miroir, miroir, miroir aux alouettes, hein, euh, Louise Michel, elle va devenir anarchiste, donc euh, mmh. l'élection, la démocratie représentative, elle n'y croit pas fait. un quart de seconde, c'est bon, elle a compris. Euh, elle a des textes, d'ailleurs, euh, euh, très, euh, très pincants euh, contre le suffrage universel, en disant « si ça vous amuse ». Donc, euh, le droit de vote pour les femmes, ce n'est vraiment pas son problème en tant qu'anard. Hein, donc, euh, donc elle, est, elle est sur autre chose. Et donc, euh, bah, là, on va passer à la dernière partie de, de cette émission. On ne va pas se quitter sans parler de la semaine sanglante. Mais euh, c'est triste. Bah, oui, oui. Mais heureusement, après, peut-être, on, on discutera d'autre chose. Mais on, on ne peut pas évoquer la fin de cette révolution écrasée. C'est la fin des 72 jours, donc sans parler de la semaine sanglante. Alors. La répression s'est également abattue sur les femmes. Est-ce qu'elle s'est abattue de la même manière que sur les hommes, euh, au niveau des exécutions, au niveau des, des procès, au niveau des déportations On a peut-être l'impression, si on y regarde d'un peu de loin, qu'il y a, a peut-être eu une plus, euh, enfin, un, un plus grand tribut euh, au niveau des exécutions, au niveau des hommes, qu'au niveau des femmes, peut-être du fait d'avoir euh, participé au combat. Qu'en est-il, en, en fait, euh, dans, la, dans la répression je, je pense que tous les témoignages que l'on a, qu'ils soient euh, des témoignages hostiles à la commune ou qu'ils soient des témoignages de, de communards euh, écrits après la semaine sanglante, euh, indiquent que des femmes ont été fusillées, voire même des enfants, et que, euh, non seulement fusillées, mais... Euh, Auparavant euh, extrêmement euh, malmenées, violentées par une foule qui se rassemblait autour des, des, des, des, des murs d'exécution de, de, et qui les vilipendait, qui les insultait, comme elles l'ont été dans les convois de prisonnières euh, à Versailles. Donc, effectivement, je pense que des femmes ont été fusillées, elles sont. Euh, sans plus de jugement que le fait qu'elles ont été prises ou qu'elles ont été dénoncées ou qu'elles ont été prises à proximité d'une barricade ou bien pour celles qui ont été accusées d'être pétroleuses, prises avec, paraît-il, un pot rempli de, de pétrole vous, vous avez toute une réflexion euh, dans votre livre « Dessiner la commune » sur comment on représente les morts de la commune. Et d'ailleurs, vous avez consacré un livre entier hein, à, à la semaine sanglante. Je voudrais qu'on regarde un, de, un <coughs> de dessin qui, qui est terrible. Euh, voilà, donc c'est cette réflexion sur comment on représente les morts de la commune. On cache rien euh, et on montre toute la violence et toute l'horreur. Oui, parce que euh, c'est une... Euh... C'est un moment absolument horrible, mais il fait aussi écho à, tout, à toutes les répressions dans l'histoire et les répressions à venir. Hélas, c'est les répressions d'aujourd'hui. Là, le, il y a une impassibilité du soldat qui agit sur ordre, et puis il y a un corps qui est extrêmement malmené parce que. Il va subir, il va être exécuté, donc il, il, il, il porte en lui toute la haine qu'elles qu ont pu susciter, les femmes de la commune et puis les hommes de la commune. Donc euh, la haine par les mots, on connaît tous les écrivains qui se sont distingués dans cet exercice-là, ils ont été nombreux. Certains qu'on aime bien, a priori. Moi, quand je me suis rendu compte que Zola, quand j'ai oui, vu ce que Zola écrivait et, euh, sur la commune, j'étais effondré je oui. me rappelle. Mais ensuite, bon, on peut dire que sur Tréfus, il s'est mieux comporté. Oui, ben oui. Mais euh, moi-même, par exemple, pour les écrivains, il y a, je, parfois je distingue et l'écrivain et l'œuvre. Hein. Oui. Moi, j'ai tout un grand intérêt pour Barbé de Révigny, et c'est pas un pro-communard. Il, a, il est l'auteur d'un article qui s'appelle « Les bas bleus » où il, il veut ridiculiser les femmes qui, qui veulent apprendre. Mais dans ce, ce dessin-là, effectivement, il y a toute cette haine-là, et donc ça, ça rend un corps torturé, y compris le fait que quand on est abattu et fusillé, on, est, on a son corps qui est défiguré. Quoi la dépouille et quelque chose de fracassé. Je, je me demandais si le, si le, le, soldat, le, le soldat de dos, il y avait une référence à, au, au bourreau de dos dans le 13 des maillots de Goya, où on voit... Euh, où on voit Alors, elle, elle y est peut-être, mais euh, <rire> elle est peut-être inconsciente. Parce inconsciemment, d'accord. Souvent, je réalise après coup, en retrouvant des images, elles m'ont influencé sans j'en ai conscience au moment où je réalisais le dessin. Là, il y a, sur ces planches-là, il y a une espèce de code couleur pour identifier les bons et les mauvais. Un code couleur assez manichéen, c'est que tous les mauvais sont roses, comme les, comme les, les, les bourgeois qu'on a vus tout à l'heure. Il y a aussi dans ce livre des, des portraits donc, de Zola. Il y a Zola, il y a Maxime Ducamp, dans leurs œuvres anticommunardes, anticommuneuses, puisque c'est des textes... Où ils sont également roses et les, les, les autres personnages de la commune ont un teint qui est plus euh, cher donc plus, euh, bon, qui ne relève pas de la caricature parce que le choix du rose c'est un élément de caricature. Moi ça me fait penser à la chanson de Brel, hein. les bourgeois c'est <rire> comme des cochons. <rire> En, en termes numériques, euh, euh, Mathilde, sur les, la répression qui s'est abattue sur les femmes de la commune, euh, le, le, le nombre de fusillés, le nombre de déportés euh. Alors, fusillés, dans les combats, on ne sait pas, puisqu'on ne sait même pas le nombre, le, le bilan euh, a d'abord été réévalué à la baisse par Robert Tombes et récemment euh, réévalué à la hausse euh, par Michel Audin. Donc, euh, on ne sait pas, il n'y a pas de compte. Hein. Mais, euh, mais tout ce que disait Éloi sur, le, sur euh, non seulement le fait qu'elles ont été euh, fusillées comme les hommes, mais, mais en plus, quand ils prenaient une femme, enfin, c pour eux, c'était tellement monstrueux, une femme euh, qui avait combattu dans la commune, que, que l'acharnement était, était réel. Alors on sait par contre, à nouveau, à partir des, euh, de ceux qui sont passés en procès, donc euh, à partir de, de, du, du, du, du fin, fin, fin automne euh, et... Euh, et, et hiver euh, 71 alors les femmes ont, euh, euh, beaucoup ont été arrêtées. quand on, on fait le rapport entre nombre de enfin, nombre de personnes arrêtées et non lieux euh, les femmes euh, ont bénéficié de plus de non lieux que les hommes ce qui s'explique en fait parce qu'ils ont arrêté un peu enfin, tout azimut vu que de toute façon ils ne supportaient pas la participation des femmes et notamment ils ont arrêté des prostituées qui n'avaient juste rien à voir avec la commune, mais comme dans les imaginaires versaillais de la commune, euh, les communardes étaient forcément des prostituées, ils ont arrêté les prostituées. Et puis bon, après, ils se sont rendu compte que non, elles, elles n'avaient rien fait euh, dans la commune. Donc il y a eu beaucoup de non-lieux. Mais quand on regarde celles qui ont été condamnées, elles sont condamnées plus euh, sévèrement que les hommes. Elles ont plus souvent, enfin, le pourcentage de condamnation sévère est plus élevé pour, pour les femmes, à ceci près, qu'elles ne sont pas condamnées à mort, ou ce sera très vite commué, parce qu'on a du mal à envisager, évidemment, dans le, dans le, dans le combat, ils les, il les fusillent, mais condamnées à mort et exécutées, euh, là ça devient plus difficile et, euh, et donc il euh, n'y a pas le, le, pourtant par exemple quand on voit les charges de Louise Michel et Louise Michel à son procès dit mais euh, vous êtes des lâches tuez moi enfin, euh, si, si, si vous, et si vous ne me tuez pas je reviendrai me venger enfin, Louise Michel à son procès c'est à pleurer de, de, de, de puissance et de courage et, euh, et elle n'est pas, euh, pas condamnée alors cela dit euh, ils étaient emmerdés, hein, alors, parce que dans les exécutions, euh, enfin sommaires euh, des combats, ils ont tué. Mais après, euh, la peine de mort en matière politique avait quand même été supprimée depuis 48. Donc on ne pouvait plus condamner à mort euh, pour des raisons politiques. Il fallait exercer la preuve qu'il y avait un crime de droit public qui justifiait la condamnation à mort. Donc euh, en fait, c'est pour ça qu'après, il y en a pas tant que ça. Mais parce que, bah voilà, dans le cadre, dans le cadre des procès, ils ont été quand même un temps, soit un peu, obligés de respecter un tout petit peu la loi. Et, euh, mais donc il a, a, a pas de. Mais dans les combats elles sont mortes, elles sont mortes Et puis oui, elles ont été, elles ont été violées. Hein. Ça c'est, il faudrait, c'est très difficile de faire des travaux là-dessus, mais, euh, mais, mais c'est à Satori, elles ont été violées. Bon, pour conclure puisqu'on arrive à la fin de cette émission, une question pour tous les deux Est-ce que la commune a été féministe Tout dépend ce qu'on appelle la commune. Si on appelle la commune le sommet, donc les institutions, donc la commune élue, le pouvoir communal, le comité central de la garde nationale, pas trop. Alors plus que les régimes avant et après, c'était pas dur, parce que vu qu'on avait quand même un système qui était à mon avis le plus misogyne d'Europe... Euh, mais voilà, ça, ça, semble ça semble un peu décevant. Si ce qu'on appelle la commune, parce que la commune, ce n'est pas seulement le sommet, c'est la base. Si ce qu'on appelle la commune, c'est justement les clubs, les associations, tout ce qui se passe et qui d'ailleurs est obligé de faire pression. Euh, sur le sommet, parce que l'Union des femmes, elle va obliger la commission du travail de Frankel à travailler main dans la main avec elle, alors que Frankel avait eu, avant la commune, des prises d'opposition plutôt favorables au travail des femmes à la maison. Donc, ils, va, ils vont être obligés. Si on regarde ce que les femmes ont fait, ce que les femmes ont, ont, ont, comment les femmes se sont saisies de la commune, évidemment que c'est féministe. Donc, ça dépend d'où on regarde. Éloi, est-ce oui, que la alors, commune a sinon... été féministe si on écoute les délégués euh, élus à la commune, euh, non, la commune n'est pas vraiment féministe. Hein, L'émancipation féminine, pour eux et pour un certain nombre, c'est une bonne ménagère qui vit dans des conditions décentes, euh, quitte à ce qu'elle ait un travail. Donc C'est vrai, le féminisme de la commune, il est dans les associations de femmes, il est dans, dans, leur, euh, il est dans, dans leur combat. Mais il n'est pas installé, ou il n'est pas a priori, ou peut-être était-il trop tôt, ou il n'est pas dans, le, dans les proclamations de la Commune, il n'est pas dans le manifeste de la Commune, non plus que de, de l'été, l'abolition de la peine de mort, par exemple. Donc, tout ça est à venir, tout ça a été peut-être en marge, tout ça a été commencé, mais arrêté par brutalement comme c'est arrivé. 72 jours, c'est quand même assez court. Donc, on vous remercie tous les deux. pour C'est fait... court et c'est long, imaginez, oui. oui, pour on tenir. On vit ouais. au moment de la commune, tenir 72 jours. C'est d'ailleurs pour ça que Lénine. s'est roulé dans la neige. Hein, ouais, ouais. Alors, il, paraît il, a... il paraît que ce pas vrai. bon Il paraît ah qu'il bon qu y avait de la neige, mais qu'il était peu frivole. Ah. C'est Éric Lafont à qui on a posé la question et qui nous a dit que c'était peu probable. Bon, en même temps, c'est une belle histoire. C'est beau aussi, les belles histoires. Ouais. C'est comme la brioche, tout ça. On sait que c'est pas, pas complètement vrai, mais ça dit tellement quelque chose. Ça dit quelque chose. En tout cas, les 62 non, jours, s'il fallait. C'est vrai que dans Que faire Lénine, il fait référence à la commune et qu'il met sur le compte de l'inorganisation de, de, de telle répartie ouvrière. Oui. Ah ouais. euh, il met là-dessus la, la, la brève existence de la commune donc mmh. les 100 jours, enfin les 62 jours euh, ouais, parce que, on, on, on a avait discuté pas mal de ça mais c'est un enjeu après de, par les marxistes ouais. de re-regarder re la, la commune l'expérience de la commune en tout cas merci beaucoup donc on rappelle le livre des lois Louise, les femmes de la commune à, à regarder et à lire absolument on rappelle aussi le livre de Mathilde Larrière Rage Against the, mach the Machine. En fait, c'est contre... un titre, il ne peut pas être prononcé par les hommes, c'est fait exprès. Ah, d'accord. <rire> mais surtout ceux qui ont écouté Rage Against the Machine. Ben... <rire> donc les jeunes pourront peut-être. Peut mais ils ne comprendront pas le jeu de mots, c'est donc... dommage. Ah ouais, mais ça, comme... des... pas jeunes. Alors, on vous remercie bien parce que malgré cette temps de pandémie, vous avez pu faire l'effort de venir jusqu'à nous, avec distance, avec masque, mais en tout cas en présentiel. Donc, merci beaucoup. Et merci aussi à l'équipe technique, donc aujourd'hui on avait plein de monde, on avait Isabelle, on avait Amit à la caméra, au niveau des commandes on avait Fred et on avait Julien et aux questions on avait Véronique. Donc merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci Alors, beaucoup. On rappelle l'exposition euh, des lois Bala euh, à pierre vive à partir de mi-juin euh, sur le journal de la Commune. Et puis, euh, on rappelle que sur le site de la Carmagnole, vous pouvez toujours regarder euh, le film La Commune de Paris de Peter Watkins, toujours en VOD. Et c'est jusqu'au 28 mai. Notre prochaine WebTB confinée sera le 27 mai euh, avec Christophe Aguiton. On va parler des communs, on va parler de Wikipédia et des 20 ans de Wikipédia, donc avec Christophe Aguiton. Ça sera l'occasion donc de parler aussi des GAFAM et de voir quel autre Internet est possible, celui de la coopération et des communs. Prochaine initiative sur la commune avec du public et puis des retransmissions, ça sera très certainement le 13 juin. En tout cas, on va tout faire pour. Mais avant, on a le 28 mai avec la lecture des comédiens de lettres de Communard des communards déportés. Et donc le 13 juin, Ludivine Bantini et encore Éloi Vala qui viendront pour euh, nous parler de, de la commune. Alors on va se quitter en musique. On va se quitter en musique, c'est la tradition euh, avec le clip du Temps des Cerises par le groupe IDIC, euh, une chanson qui a été donc faite spécialement pour la Carmagnole et produite par la Carmagnole. Pas le Temps des Cerises, hein, le Temps des Cerises. Non, le, bien non bien. La, la version, euh, la version euh, des deux jeunes femmes talentueuses de IDIC. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Nous chanterons le temps des cerises Et guerre aux signoles Et mère le moqueur Seront tous en fer Sifflera bien mieux le merle le cœur, Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant Dépendant d'oreilles Cerise Este al florecer vamos a cantar con Héroe Señor y alegre sin sol.